Je vais vous régaler chat. Ce que je vais vous montrer n'est rien d'autre que le talent et la capacité de faire top 1 facilement. Regardez chat. Regardez les gars, regardez. Là, il a envie de se, ré se réanimer, qu'est-ce qu'on fait Je suis en train de m'électrocuter, euh, je peux pas me réanimer. Oh, moi aussi je l'ai déclenché. Si vous voulez les gars, je peux... vous savez quoi, je peux répondre à une première question. Est-ce qu'on a une question sympathique là à laquelle je pourrais répondre Alors, premier ressenti sur la plateforme Bah, les gars, vachement, vachement content. Euh, flippé. Alors, premier ressenti, en toute honnêteté, flippé de ouf, parce que, quand j'ai appuyé sur lancer, ça marchait pas. <rire> J'étais là, à 7h devant le PC, j'ai vu passer vos trucs. « Oh, chaud, euh, c'est une meuf, il nous fait patienter, tout ça. Non » Non J'étais là Et en fait, c est, c est, en fait si t'as pas de titre, ça se lance pas. Du coup, euh... Il nous a fallu un petit moment pour euh, comprendre ça. Tu m'as fait installer Kik. J'aurais jamais cru. Bah je suis content mec. Je suis content que tu l'aies fait. Je fais partie de ces fameux gros streamers qui peuvent faire changer des choses ou faire des trucs ou quoi. Qui peuvent donner des... En... on va dire plus d'ambition à certains. Comme je l'ai souvent dit chat hein. Je suis jamais allé dans une euh, une GoTV. Euh, quoi que ce soit. Si je suis monté là où j'en suis, c'est uniquement grâce à moi et moi-même. Et le host de Monsieur Snaku au début, tu vois. Je fais quand même pas mal confiance à mes décisions et à ce que je pense et ce que je sens. Je suis pas fou, j'écoute la vie générale. C'est pour ça chat qu'il y a un mois et des bananes. Je vous ai demandé. Je vous ai dit. Eh, hey, imaginez, il euh, y a un pote, enfin un mec, euh, il va sur kick, euh, Est-ce que vous le suivriez Euh. Genre, j'ai parlé euh... Ça, ça a bégayé un peu. Mais vous.. Mais le pote, c'était moi, tu vois. C'est comme les gars, j'ai un. J'ai un pote. J'ai un pote, il a sucé, genre euh, un, de ses, un de ses potes qui fait de la cuisine, tu vois, mais.. Euh laissez tomber, laissez tomber cette histoire, vas-y, je suis Laissez tomber, c'est genre, tranquille, tranquille. Merci, disque dur, de euh, m'héberger avec ton flux de 146 spectateurs. Ouais, oh, il meurt pas. Je vais te foutre ça dans la tub, on verra si tu résistes. À... C'est aussi quelque chose, les gars, qui. Et mine de rien, ça a pesé. Dans mon choix, ça a aussi pesé dans la balance. Hein. Pour moi, la liberté d'expression. est quelque chose de vachement important. Merci, Ultra Grincheux, pour les 5 subs. Je pense qu'il va sauter Il va sauter à gauche Ah à droite Il est pas mort Marrant ça Je veux pas mettre les mêmes alertes que sur Twitch Non justement je me dis que ça va être le En fait, ça va être l'occasion de tester d'autres trucs, tu vois, ici. On viendra, à, si vous voulez, à plus de pourquoi, de comment, de tout ce que vous voulez. Vraiment, les gars, je vais vous répondre à tout sans, sans aucun tabou. Hein. Si vous êtes curieux de n'importe quoi, posez-moi la question. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, chat. Et puis, si je réponds pas à certaines, à certaines questions, chat, aujourd'hui, je veux quand même préciser un truc. Genre... Il y aura d'autres jours. Tu as les mêmes modos. L'équipe de modération n'a pas changé. Ils se sont retrouvés avec une offre, d une offre de, de poste. Est-ce qu'ils voulaient venir sur kick Ceux qui voulaient ont gardé leur épée. Ceux qui voulaient pas, on dit non. Je crois qu'il y a un autre mec, genre juste là, tu vois. T'es pas net Baptiste quand tu fous à travers les murs comme ça. Oui. d'accord, oui, oui, oh, oui. Alors, t'as essayé de me tuer avec le lance-patate C'est pas gentil, ça. La politique sur qui elle est plutôt chill. Elle est méga chill, gros. Genre ultra méga chill, c'est... Elle a justement fait parler par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'elle a été un peu redressée en termes de nudité, porno... pornographie, et... Je sais plus... Mais en tous les cas, euh... c'est top. La victoire plus très loin. Je suis là à la première de show, je pourrais le raconter à mes gosses. Vous étiez là au début. Si Kik se met à fonctionner euh, du feu de Dieu, les gars, vous pourrez dire Eh ben, moi j'étais là au début. Oh, non... Oh. oh, les moves... Les moves, ils étaient énervés, les gars Le chat est illisible Parce que ça va trop vite, parce que vous êtes trop nombreux Je suis, je suis désolé d'avoir trop de succès hein. En fait je sais qu'il y a un mec là mais je sais aussi qu'il y en a un derrière Tu vois, genre, genre ici tu vois Je vais attendre là Oh toi C'est un petit rat non Oh c'est un petit rat lui c'est ratatouille, frérot. À mon avis, il y en a un dans ce grand bâtiment. Je suis pas trop intelligent à dire ça. Okay. Allez, ouais. GG. Je cours en regardant l'air. Il est pas mort Ma première win euh, sur Kick chat. Merci Olivier pour les 10 Bien sub gifts, Mouche pour les 5, pour 5 sub gifts. On monte à 1000 subs, les gars, ou quoi <rire> En fait, j'avais pas d'objectif, hein, promis hein, en commençant, mais, euh, mais vous commencez à me chauffer, tu vois. Je commence à voir le truc monter. Et tu sais, le, le fait de repartir de tout en bas, qu'est-ce que c'est qui